Je m'appelle Thomas Colpart, donc je suis journaliste critique cinéma. Je travaille pour Prisma Média. Prisma Média regroupe une vingtaine de magazines, dont certains ont des sites internet. Voilà, nous sommes 900 salariés. Donc, moi, je travaille dans le pôle télé de Prisma Média, le pôle télé qui regroupe trois magazines télé Télé Loisirs, Télé de Semaine et TV Grande Chaîne depuis euh, le mois de mai 2015 euh, dans le cadre du développement de la numérisation la direction du pôle télé de Prisma a décidé de mutualiser les trois rédactions euh, des magazines de télé de semaine, télé les grandes chaînes, télé loisirs euh, en changeant totalement l'organisation de des rédactions donc maintenant nous, nous sommes euh, dans ce qui est appelé la newsroom euh, qui est donc un pôle unique euh, une rédaction unique qui est divisée en sept pôle de spécialisation, cette, cette pôle spécialisée. Euh, et donc tout le monde travaille et pour les trois titres euh, télé et pour les deux sites, euh, les deux sites web. Toute la hiérarchie a été changée. Euh, puisque donc là où j'étais seul, je vous parle de mon cas à moi, mais là où j'étais seul sur ma rubrique avec évidemment des chefs qui validaient etc. Mais là où j'étais seul sur ma rubrique, maintenant euh, nous sommes six euh, sur, euh, sur la, la même rubrique. Donc le travail est beaucoup plus divisé, euh, ce qui veut dire qu'on a, euh, a du mal à voir l'ensemble. On a du mal à trouver la cohérence dans tout le travail qui nous est demandé. Euh, et puisque le travail est divisé. Et par ailleurs, euh, bah, l'accent, d'après la direction, est mis sur euh, les sites internet, euh, ce qui veut dire que nous devons développer, nous demandent de développer beaucoup beaucoup le, les, les articles web. Euh, il y a un chiffre qui a été fixé quand ils ont présenté cette newsroom. Ils ont ils ont ils ont fixé le, le chiffre de 95 euh, news web par jour que l'ensemble de, de cette rédaction unifiée doit euh, fournir. On est une cinquantaine à peu près de, de salariés euh, sur le pôle télé. Euh, voilà, mais Ce qui veut dire euh, que bah, concrètement, euh, moi j'ai le sentiment de travailler moins pour le print et de beaucoup plus travailler pour le web. Euh, avec bah, le web, il faut que ça soit à l'immédiateté, il faut que ça soit le buzz, il faut que ça soit euh, des choses comme ça. Donc avec euh, une pression supplémentaire, euh, un stress supplémentaire, euh, bah, il faut que ça clique. Euh, il faut que ça clique et donc, euh, et bah, il faut trouver du clash, il faut trouver du, euh, du clash, du buzz, euh, du euh, testar à trouver homme noyé dans sa piscine. Euh, voilà, ce qui, ce qui pour moi n'est pas pour m'en par, parler... C'est pas mon métier, quoi à la base, mon métier c'est critique cinéma, c'est pas mon métier, je comprends que certains fassent ce métier-là, enfin, c'est tout à fait normal. Euh, moi, c'est pas mon métier, et je, je, je crains que nous soyons dans une espèce de, de course à l'audience, au clic. Euh, bah, qui, qui, qui amène à des titres sensationnalistes, qui amène à, à des simplifications. On n'a pas de temps pour vérifier les informations, puisqu'il faut balancer tout, tout, tout de suite la news. Voilà, ça pose des problèmes journalistiques, ça pose des questions journalistiques, en tout cas, ça c'est évident. Moi j'étais euh, seul sur ma rubrique cinéma pour Télé 2 semaines. Bah, j'avais la charge d'aller voir l'intégralité des films pour chaque numéro concerné maintenant euh, les, ces mêmes films sont divisés entre 6 personnes donc je vais voir beaucoup, beaucoup moins de films alors que mon métier de base est critique cinéma donc euh, moi j'y perds de l'intérêt ça c'est évident euh, de mon point de vue euh, j'y ai pas Perdu beaucoup en termes de responsabilité. Euh, de toute façon, moi, je, voilà, tel que je considère la chose, c'est euh, déresponsabiliser, déconsidérer et donc démotiver. Ça, c'est vraiment ce que, ce que je ressens euh, depuis la mise en place de cette, euh, cette organisation nouvelle qui n'est pas spécifique à, une, à, une, à un travail numérique, mais qui est, qui est fait pour euh, développer encore plus le travail numérique selon les, les termes de la direction.